En le faisant, vous aurez transmis, voilà, les messages du peuple, ce que Dieu veut, ce que nous voulons. Je vais aller rapidement en répondant à un monsieur, à un Vaurien, euh, L'homme qui tout le temps pense que ce que les autres ont cherché pendant 40 ans ont obtenu où les gens dans, la, dans, dans une lutte normale, dans une lutte, dans des batailles difficiles, lui, il pense que c'est en, en parlant, en invitant à tout moment les médias qu'il peut obtenir le pouvoir. L'homme qui pense qu'il est déjà arrivé à ce parce qu'aujourd'hui, il pense qu'il a le monopole de la parole, celui qui est vu partout, et pourtant, il ne sait pas, c'est parce que les leaders politiques aiment la vérité, les autres, quand ils parlent, ils dénoncent, ils disent ce qui se passe, ils se retrouvent en prison. Voilà. Moi, j'ai vu un monsieur qu'on appelle l'ancien accruiteur qui tâtonnait avant-hier, là. Lorsqu'il parlait de la rencontre avec Kamori. Comme il dit que les détails seront expliqués individuellement avec les différents partis politiques. Ce qu'il veut de là, il ne veut pas dire sa déception. Il ne veut pas dire sa déception parce qu'il a compris que dans le débat, Mour n'a pas été clair. Mal, c'est une convoitie. Yannick, le champion, mon champion. comment une Tu Kouyaté. Partagez, s'il vous plaît. Moi, je vous ai dit, dès qu'il y a 200, 300 personnes, il, faut, il doit avoir 300 partages, s'il vous plaît. Partagez. Mais là, c'est C'est un service que moi, je te demande. Un service. Chèque, tu la merci frère. Un service. RPG Kamoukila, c'est-à-dire tu ne peux pas intervenir sans parler du RPG. Je me suis promené, je me suis amusé sur toutes les plateformes où le, le RPG intervient. Où le RPG intervient, l'IFDG intervient. Mais personne ne parle de PDN. Honnêtement, je demande à tout un chacun d'aller vérifier au niveau de toutes les plateformes. Partout à les débats politiques concernant la Guinée, vous ne verrez jamais quelqu'un parler du PDN. Franchement, si quelqu'un voit ça, qu'il m'envoie, si quelqu'un voit qu'il m'envoie le débat. Tu sais pourquoi l'Ansona Kuaté ça n'intéresse pas quelqu'un C'est parce que nous avons un objectif. Voilà des partis politiques qui ont des objectifs. Des partis politiques qui te disent que d'abord, pour un dialogue franc, sincère, il faut la communauté internationale. Ça a été comme ça partout. Il y a des pays qui n'ont pas eu besoin de la CDA pour dialoguer. C'est le Burkina. Quand le médiateur est arrivé, il y avait tous les partis politiques. Il y avait tous les partis politiques. Personne n'a été. Les... C'est-à-dire, des... comment on appelle ça Ce n'est pas eux-là. Le chef de la junte. Qui a été chargé de choisir, je veux très bien mon beau, choisir les interlocuteurs du médiateur. Mais en Guinée, vous, vous voulez qu'on choisisse les interlocuteurs du médiateur, ou vous-même, vous choisissez ceux qui doivent venir au dialogue. Ça dit, c'est le seul pays où je vis une jeune, choisir ses interlocuteurs. Et puis vous venez maintenant, cest à votre souci. C'est que quand vous communiquez, ça ne passe pas. Vous vous demandez jusque là. Pourquoi ça ne passe pas Regardez un exemple très frappant. Le CNRD le utilise les gens. Aujourd'hui, regardez Makale. Makale, aujourd'hui n'est plus écouté. Ils ont déjà, ils ont déjà utilisé Makale. Makale est fini. Voilà. Elle, elle, elle n'a plus les rendez-vous. Elle n'a même plus les programmes. Elle n'a plus, elle, elle plus même des, les rencontres. Mon frère Moussa, comment vas-tu ouais. Ils sont allés chercher les imams, les religieux. Aujourd'hui, ceux-ci aussi ont été utilisés et puis jetés. Regardez Makale, c'est Makale même qui force à intervenir au niveau des médias. Ils ont fini de l'utiliser, c'est terminé. Vous êtes des chiffons. Vous êtes des chiffons. On vous utilise comme ça, là, on vous nettoie et puis on vous jette. Vous comprenez? Donc, je voudrais te demander qu'est-ce que le RPG t'a fait Voilà, tu as fait ta communication concernant la rencontre avec Maury. Nous comprenons ça. Que comme Maury dit qu'il va rencontrer les gens après, bah allez, on noy. Maintenant, c'est hier, tu as fait ton intervention, tu dis, bon, le, les proches d'Alpha Condé voulaient lui faire le coup d'État. Les proches d'Alpha Condé voulaient lui faire le coup d'état. C'est toi qui le dis, il n'y a pas de problème. Si les proches du procès Alpha Condé voulaient lui faire le coup d'État, c'est nous qui l'avons voté. Mais actuellement là, dans ce contexte-là, actuellement là, quand nous regardons la Guinée, qui a fait le coup d'État Alpha Condé Qui a fait le coup d'État Alpha Condé Ma madame Diallo, on va comment vas-tu Qui a fait le coup d'État Alpha Condé tu sais, je comme les gens aiment le dire, Benito, il faut laisser ce qu'il n'est pas important. Jamais quiconque a défi. Je le dis, hein, Allez-y, vérifiez partout. Personne ne parle de toi. Celui ne parle pas de toi. Sidiya ne parle pas de toi. Car celui-même, lui, ne sait même pas si tu existes. Ah non, voilà. Voilà, si c'est... Si c'est, il faut lui demander. Voilà. ni à la tête. C'est la question que je te pose. Tu as assis que les proches d'Alpha Condé voulaient lui faire le coup d'État. On le sait. Toi, tu étais en France. Tu t'es éloigné d'Alpha Condé. Tu sais pourquoi tu t'es éloigné de lui. Parce que pour toi, Alpha Condé allait faire une transmission automatique de pouvoir. Mandé, mandé. Lorsque tu as constaté ça, tu as vu qu'Alpha Condé ne le fera pas. Ousmane Kabala s'est approché, il a vu qu'il ne le fera pas. Toi, tu es parti t'installer en France, tu t'es donné un programme déstabilisé, c'est-à-dire saboter tous les programmes de la Guinée. C'est à cause de toi principalement qu'Alpha Condé a évité la France. S'il y a quelqu'un qui a fait fuir Alpha Condé de la France, c'est toi. Quand Alpha Condé s'est rendu compte que tu es en France, et tout ce que tu fais là, les conférences, c'est-à-dire le forcing que tu fais dans les universités pour intervenir. Et vous comprenez. Et là, comment ça s'est passé Alpha Condé, lui, il a été très simple. Il a évité la France. Il a diversifié notre relation. Tu as vu le résultat C'est le petit résultat que nous avons obtenu là, qui, qui, qui, était, qui est ton neveu, parce que tu l'appelles ton neveu. Moi, je ne sais pas quand Tess Doublé a devenu ton neveu. Tu sais le manipulateur là, le manipulateur, le menteur, le manipulateur là, il a tous les mots. Il a le verbe facile pour arnaquer, pour mentir. Est-ce que vous comprenez Donc, il y a la facilité comme mon neveu. C'est-à-dire, Dumbuya là, quand est-ce qu'il est devenu ton neveu, Dumbuya Toi, tu, toi, tu es de Kouroussa, Dumbuya est de Kankan. La maman de Dumbuya là est connue. Dans quel contexte est, qu est devenu ton neveu D'abord, tu as chanté que ta mère est Soussou, tu es rentré dans une manipulation. Alpha Condé, là, nous n'avons jamais entendu parler de ça. Il a évité même, tout le monde connaît sa maman, sa maman est de Bokeh, Alpha Condé. Tout le monde connaît, il y a la grande famille de sa maman là-bas. Les, les gens pensent que, eh, les gens pensent que sa, sa, la famille de sa maman, il y, a ses, il y a ses neveux, il y a ses oncles, ils sont, ils sont vivants, ils sont là-bas. Nous connaissons beaucoup de tantes, des oncles de, de, euh, maternels d'Alpha de, de Condé, qui sont des bouquets, qui sont à Conakry qui travaillent. Mais Alpha Condé a tout à éviter de, de faire entrer sa famille dans, les, dans, les, dans la gestion du pays. Tu es venu avec cette manipulation-là. Ma maman est Soussou, donc tu pensais que les Soussous allaient fermer les yeux, pour te suivre. Tu as vu, le mot là n'a pas passé. Doumbouya est ton neveu. J'ai causé avec mon neveu. Doumbouya est quand est-ce que devenu ton neveu quand est-ce devenu ton neveu? Partagez-moi la vidéo. Si les proches d'Alpha Condé voulaient lui faire le coup d'état, laisse-nous avec ça. Aujourd'hui, tu, tu, tu, tu, tu tires le ficelle. Tu voulais profiter de l'absence dans l'espace politique de Sidia, de Selouda Lengalo, de Kassori, pour t'imposer sur Ousmane Kaba et autres. Tu as vu aujourd'hui. Ce sont les jeunes frères de ceci-là qui te donnent le fil à l'étoile. Quand je prends Ablai Kourouma, <rire> Ablai Kourouma aujourd'hui qui te donne des mots de tête. Quand je prends Diabati Doré qui te donne des mots de tête, parce que quand ils interviennent là, bah, ils tirent sur toi en parabole. La dernière fois, quand Ablai Kourouma a <rire> dit qu'il y a certains, il y, y, a, y a certaines familles même, il y a certaines familles politiques ici-là. Voilà. Hein? Et il y a, il y a, comment on appelle ça Il y a, il y a certains partis, ça, quand ils viennent au niveau des... Eh, comment, comment on appelle ça? Ils viennent au niveau des plateaux, ouais, dans des cérémonies, là, ils disent, ah, tu ne me connais pas Je suis le président de tel parti politique. <rire> ça dit, c'est lui-même qui se présente. C'est lui-même qui se présente. Il dit ah, tu ne me connais pas Je suis le président de tel parti politique. Tu comprenez Merci, Nadira. C'est merci, pour te dire que Aujourd'hui là. Minute. Aujourd'hui là, nous nous sommes francs. Nous ne parlons pas du PDN. Le PDN ne nous intéresse pas. Ma dialogue, comment vas-tu? Le PDN n'intéresse personne. C'est vous qui avez voulu exclure les trois principaux partis politiques. Nous l'avons dit ici au départ, dans ce pays là, si vous voulez le dialogue franc, vous voulez que ça marche, discutez avec tout le monde. Mais qu'est-ce que vous avez proposé à ton neveu à ton neveu, Edou Mouya. -les, Mets-les en prison. Nous allons créer une, autre, une nouvelle classe politique. Et puis, on s'en fout des autres. Et puis, ça marche. Ce sont des vieilles personnes. Et autres, là, ils ont, ils ont de, tellement manipulé l'administration patata. Et pourtant, toi-même, tu as été chef de gouvernement. Tu as détourné dans ce pays-là. C'est dans la manipulation des, euh, des différentes familles-là qui fait que tu n'es pas en prison aujourd'hui. C'est mon neveu. Je suis sous, -sous. Patati, patata. Vous comprenez? Donc, venir encore, parce que tu as vu les responsables du RPG. Les gens pouvaient te répondre. Hein? Hier, il y a eu la reprise. Les gens allaient te répondre parce que tu l'as fait avant qu'il y ait la rencontre hier. On pouvait te répondre, mais est-ce que quelqu'un t'a répondu? Moi, je, je conçois avec le responsable du RPG. Si c'est ce qu'on dit, on me dit. On dit, mais le gars-là n'est pas important. Et il dit, mais il n'est pas important. Ça dit, vous ne, vous ne savez pas qu'il n'est pas important. Voilà, vous ne savez pas qu'il n'est pas important. Si tu savais qu'on ne va pas important, vous l'allez laisser. Parce que c'est lui qui nous cherche. C'est lui qui cherche. Ça dit, lui là, ce qu'il veut là, c'est que le RPD soit disloqué et que tous les mal Parce que pour lui, le RPD c'est les malinqués. Voilà des gens qui disent que le RPG c'est les malinqués. Et aujourd'hui... Ce n'est pas nous qui avons fait du RPG arc-en-ciel. C'est le professeur Alpha Condé, ses amis et ses camarades, les débutants du RPG, ceux qui ont débuté le RPG là, qui ont fait du RPG arc-en-ciel, où il y a toutes les ethnies dedans. Quand vous prenez le premier bureau du RPG, jusqu'à aujourd'hui là, tu verras toutes les ethnies dedans. C'est les gens qui ont voulu une transmission du pouvoir du mandé en mandé. Alpha Condé dit non, je ne transmets pas un pouvoir de mandé en mandé. Je ne suis pas un roi. Nous allons partir aux élections. C'est lui qui gagne. Le RPG va choisir son candidat. Mais moi, je le dis haut et fort, ce ne sera pas un malinqué pour cette fois Je veux que le RPG ait son nom de arc en ciel Voilà des gens qui n'ont jamais aimé ça. S'il y a des gens qui ont préparé des coups d'État, des complots contre ta faculté, tu en fais partie. Il est coupé à hein Tu fais partie. D'ailleurs, de rester en France là pour saboter les projets, saboter, attaquer... Le procès Alpha Condé, partout, faire des conférences en lançant des pics à Alpha Condé, c'est une manière de, de saboter notre pays. Tu as passé plus de 10 ans à saboter, Alpha Condé ne t'a pas écouté. Moi, je n'ai jamais vu Alpha Condé parler de toi. Voilà pourquoi je respecte pour ces monsieur là Il n'a jamais parlé de toi. Il n'a jamais fait attention à toi. Jamais. La seule fois il a fait, lorsqu'il a dit que la plupart des cadres malinqués sont malhonnêtes, il s'adressait à, à, à, à vous, les anciens premiers ministres là, qui n'ont jamais aidé le mandingue. Si nous prenons le mandingue là, personne parmi vous n'a aidé le mandingue. Personne. Donc, on ne sait pas qu ce que le RPJ t'a fait. Hein? Merci, Amalou, le débat. Merci, frère. Qu'est-ce qu qu que le RPJ t'a fait? C'est que toi, tu ne sais pas. Et moi, je vais te le dire. Ce qui a été oublié pendant ce temps-là, ce qui devait aller, au, au, au, même, au autant que nous, nous qui sommes en prison là, oh Allah, nous aussi là, nous allons prendre notre revanche. Nous allons sortir les dossiers du projet Coton. Nous allons sortir les dossiers des de, de financements des hôtels donnés par le Kadhafi. Nous allons sortir les dossiers eh, de, de, de après ça du temps de 2007-2008, là, nous allons sortir tous ces dossiers. Nous ne sommes pas pressés. Parce que heureusement, il y a des personnes qui étaient là, qui travaillent avec toi, qui connaissent très bien comment on a fermé des projets pour prendre l'argent là, investir dans des hôtels, acheter un hôtel, un, un, un, un hôtel à Paris. On le sait très bien. C'est le mot neveu là. Et je suis sous-sous là. Qui fait que tu es en train de te promener aujourd'hui. Tu es en train de te promener, de tirer sur tout le monde. Mais le RPG là, moi je parle par rapport au RPG. Tadidine, comment vas-tu Il faut nous laisser tranquilles. S'il y a eu des coups d'état, le proche d'Alpha Condé est préparé. Mais qui est venu faire le coup Alpha Condé C'est ton neveu, non En assassinant les enfants des gens, il a la main souillée. C'est le seul pays où j'ai vu des imams tourner autour de quelqu'un qui a assassiné les enfants des gens et camouflé les corps. Depuis que je suis né, c'est la première fois que j'ai vu un imam, des imams, supporter quelqu'un. Je dis ben supporter quelqu'un. Des imams, hein, supporter quelqu'un qui a assassiné plus de 200 personnes. Et puis, mettre de côté, voilà le frère eh, Balis Komagas qui est en train de parler d'un dossier. BSA, BNP Paribas. Tout le monde connaît ces dossiers-là. Seul le, le dossier c'est la paix t'envoie en prison Le restant de ta vie C'est dans ça que tu es parti acheter un hôtel Que tu gères tranquillement des milliards Moi je te le dis hein, Donc fous-nous la paix Fous-nous fou, fou nous la paix Occupe-toi de ton parti Le PDN Occupe-toi du PDN Montre-nous de quoi est capable le PDN L'IFDG là a montré par de quoi il est capable en Guinée. Le RPG a montré de quoi il est capable dans ce pays-là. Bien fait. Maintenant, toi aussi, montre aux gens de quoi tu es capable. Mobilise. Mais fous-nous la paix. Bouba Fous-nous la paix. Papa et le RPG voulaient faire le quota Alpha Condé. Les proches voulaient faire. Maintenant, aujourd'hui, qui a fait le côté Alpha Condé? Dans ce pays-là, nous, on t'a vu avec l'imam de, de la mosquée fait ça rire aux obsèques de Hadjadjéné. Nous avons vu ça. Tu es venu rire parce que pour vous, vous avez gagné en, reti en retirant le corps de, de la femme là, dans les mains de son mari. Vous pensez qu'Alpha Kondé a été. Tu as vu comment il a commencé à rire Il a commencé à sourire. Vous avez dit qu'Alpha Kondé est en prison, que toutes les vidéos, tout ce qu'il fait là, il fait dans une maison, dans un salon. Ce n'est pas à dehors de l'affaire, l'appel téléphonique là, avec, avec, des, avec des amis. Avant enfin, qu'on était dans un shopping, il est sorti devant même un immeuble comme ça. Il a fait un direct. Et, et, et, il a fait un appel WhatsApp. Parce que vous avez dit, nous avons vu ça, nous avons vu, nous avons vu les postes là. Fadiga, un blogueur koulémati qui cherchait à rentrer en Guinée. Qui cherchait à rentrer en Guinée. Fadiga est en Guinée, il voulait rentrer en Guinée. D'abord, il a commencé par arrêter de partager les vidéos de Joe, les deux sous-sous eh, du de, de Joma FM. Parce qu'il attaquait le CND, qui disait la vérité, qui piquait. Qui piquait, c'est-à-dire qui attaquait, qui taclait. Merci mon champion. Bonjour, on va tuer. Qui taclait. Donc le salon, le clochard qui a son visage comme euh, le visage d'une un, grenouille, comme pour entrer en Guinée, qu'est-ce qu'il fait C'est-à-dire qu'il s'est attaqué Alpha Kondé. Le, que, les RPG. voilà un Vaurien, encore un blogueur Koulemati, selon lui, hein, lui, Fadiga, que eh, les, les, les RPGs, là sont prêts à tout, eh, à des sacrifices sataniques pour le pour vieux-là. Nous, nous sommes prêts à faire des sacrifices sataniques pour un vieux. Moi, je pense que eh, toi qui es une ordure-là, je pense que tu, tu pouvais voir quels sont ceux que qui, so qui enlèvent les sacrifices dans les pirogues sur haute mer Nous avons vu des gens qui enlèvent des sacrifices derrière le palais. Il faut dire ça. Ou oh ben, tu ne vois pas les marabouts, les sacrifices dans les rues de Konakry. Ou oh ben, tu ne vois pas ça. Tu n'as pas de sujet, bande de vauriens. Tu n'as rien à dire, Fadiga. Tu n'as rien dans ta bouche. T'es mon idée. Le vieux Alpha Condé. Papa Alpha Condé. Tu n'as rien à dire. Alpha Condé. C'est ce que je te dis. Alpha Condé, regarde-le. C'est vous qui avez dit qu'Alpha Condé est mort. Alpha Condé est fini. Regarde-le. Ma, ma lafale, mais si tu veux les photos d'Alpha Kone Là où il fait le sport et autres, là, Il est plus résistant que toi Parce que toi tu ne peux pas courir 10 km Tu fais 10 km en train de courir Tu es rentré à Kouraki non? Selon vous là C'est votre club des meilleurs blogueurs là, Qui vont aller soutenir Doumbouya Expliquer au peuple de Guinée Comment Doumbouya est bon pour la Guinée Il faut organiser une rencontre Il faut organiser une c'est moi qui te le dis. Le nom d'Alpha Condé dans la là. C'est-à-dire Papa Alpha Condé, Tanta Alpha Condé. Va Il m'a dit que s'enfronter aussi, n a, n a qu in, si, si les garçons de rentrer, vous allez organiser le club des blogueurs qui vont soutenir uh, Doumbria. venir expliquer aux gens comment Dumbuya est important là-bas. La manière dont les Guinéens sont sous haute tension comme ça là. Tu vas avoir la suite. Moi, je remercie les militants de luf qui ont compris que vous êtes des arnaqueurs. Vous êtes des bandits. Vous êtes des, dit, vous êtes des clochards. Quand tu as fait ton direct là, tout, euh, tout récemment là, tu as vu les commentaires en bas. Tu as, tu, as, tu as vu ça tu commenter tu sais que des fois là, tu aimes beaucoup te fâcher quand les gens viennent dire des choses à, à, là bas hein? va voir en bas là bas que les les, les RPGs, là, sont prêts à des, euh, à des sacrifices sataniques pour le vieux là. nous nous sommes prêts à faire des, mais c nous au moins personne nous a vu faire des personne nous a vu faire des sacrifices sataniques pour Alpha Condé. Nous, nous avons vu des gens qui nous ont proposé, lorsqu'ils ont appris, comme c'est un féticheur, il nous a dit, Alpha il y aura un coup d'état contre Alpha Condé. Nous n'avons pas, pas levé. Nous avons refusé d'enlever. Personne n'a levé. Le Allah, ce que Dieu a prévu là, ça arrive. Qui a levé Mais aujourd'hui, là, il suffit qu'un féticheur parle. Le féticheur a parlé. Tous les membres du CNRG sont en train d'enlever des sacrifices par-ci, par-là, pour le pouvoir de Doumbouya. Il y a un gamin, il m'a dit il c'est venu cracher le nom d'Alpha dans ta sale gueule. Et puis il a commis. Tu ne sais pas qu'il est plus âgé que ton père Tu ne sais pas qu'il est plus âgé que ton père Même si quelqu'un ne veut pas insulter, il faut qu'il insulte. Tu as connu qui, non Tu as connu tu es rentré, non Va, il va te donner l'argent. Mais il faut organiser un tournoi pour faire la promotion du Il faut le faire. Un salaud, un clochard comme ça là. Lorsqu'ils nous ont dit ils nous ont dit d'enlever le sacrifice là. Qui a enlevé? Ou bien tu as vu un militant de l'IFDG tuer des moutons partout. Tu as vu un militant de l'IFDG, ou bien l'IFDG tuer des vases partout pour faire le sacrifices? Tu as vu ça? Nous, ils nous ont dit d'enlever les sacrifices pour Alpha Condé pour ne pas qu'ils tombe Qui a enlevé Personne n'a enlevé que les RPG là sont prêts à des sacrifices sataniques pour les vieux. Tu as vu quelqu'un faire sacrifice à Alpha Condé Ou bien c'est le fait que le nom d'Alpha Condé dit partout aujourd'hui dans le bon sens C'est ce qui vous fâche C'est ce qui vous fâche C'est ce qui fâche tout le monde. Même si vous les vauriens là. C'est ce qui vous fâche. Aujourd'hui là, Alpha Condé, est, son nom est partout. Alpha Condé. C'est Dieu, Dieu qui a fait ça pour nous. Oh, ce n'est pas nous qui avons ce pas nous qui avons choisi le nom d'Alpha Condé. Ce sont ces détracteurs qui, font la, qui ont fait la promotion d'Alpha Condé. C'est eux qui ont dit qu'Alpha Condé n'a rien fait dans ce pays-là. C'est eux qui ont dit qu'Alpha Condé n'a rien fait. Aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui disent que autant d'Alpha Condé, c'était comme ça. Autant d'Alpha Condé, c'était comme ça. Autant d'Alpha Condé, eh, le courant était là. Autant d'Alpha Condé, les gens étaient bien payés. Autant d'Alpha Condé, il y avait ceci, cela. C'est eux qui le disent aujourd'hui, c'est détracteur. C'est ceux qui vous fâchent. C'est à cause de la bande de voliers que vous êtes fâchés. Si ce n'est pas la cruauté, les proches d'Alpha Condé allez lui faire le coup d'état. C'est toi, Fadiga, le salaud qui sort. Les RPD sont prêts à des sacrifices sataniques pour, pour, pour, pour, pour, pour Alpha Condé. Et quand tu nous regardes là, quand tu regardes l'IFDG, le RPG, l'IFR, au moins tu es de l'IFR, il faut, il faut montrer là où les, les les, les, les partisans de Sidia de, de ont enlevé des sacrifices dans les rues partout. Il faut nous montrer. Excusez-moi, pardon. Au moins, nous, nous avons gardé notre dignité. Lorsqu'ils nous ont dit d'enlever ça qui a enlevé Personne n'a enlevé. Moi, j'étais au courant. Les gens nous ont appelé. Merci beaucoup, grand frère. Merci pour les étoiles. Merci beaucoup, grand frère. Les gens, les gens nous ont dit d'enlever. On a refusé. Aujourd'hui, là, c'est le fait que nous avons refusé d'aller vivre des sac sacrifices sataniques là, par-ci, par-là, là. Qui fait qu'aujourd'hui, c'est le nom d'Alpha Condé qui est dit partout. Aujourd'hui, là, RFI ne, fait plus la, RFI ne fait pas la promotion de Doumbia parce qu'ils savent qu'il a échoué. France 24. Les gens évitent même parce que franchement, le gars est venu gâter tout. Il est venu gâter tout. Il est venu gâter tout. Est-ce que c'est est est -ce est le RPZ qui est en train de faire la promotion de voilà, eh, eh, Est-ce que c'est le RPZ qui est en train de faire eh, la promotion d'Alpha Condé Non eh, C'est ce les gens qui sont en train de faire notre promotion. Parce qu'aujourd'hui là, aujourd'hui là, on, on organise une élection aujourd'hui là, c'est le RPZ et l'IFTD qui vont s'imposer. Parce qu'on ne, ne parle que de ce que nous avons fait. En Un travail, en activité. Maintenant, montrez-nous ce que Dumbuya a fait comme activité. Parce que tu es parti l'arnaquer heureusement tu diras pas que tu as de vue tu diras pas que tu as de vue tu ne diras pas que tu as de vue hein? parce qu'aujourd'hui la personne ne te considère les gens même ne sont pas dans tes affaires donc portez-vous très bien donc là ça n'a si nous avons voulu faire des coups de à Alpha Condé autre là donc il des ballant nous on sait que Alpha Condé c'est un bandit, c'est un narcotrafiquant, un légionnaire français qui est venu faire coup qui ne va jamais réussir. Donc, si vous avez perdu la crédibilité, vous n'avez pas d'explication de, de, à donner aux gens, vous n'avez pas d'orientation. Nous, nous, là, on laisse tomber. Tu comprends Voilà. Maintenant, vous, les bandes de salauds, là, continuez à dire ce que vous voulez. Continuez à dire ce que vous voulez. Continuez. Nous, on s'en fout de vous. On s'en fout de vous. Merci beaucoup la soeur Fatou Massa Fofana. Niki, merci. Merci pour les étoiles. On s'en fout de vous. Ah, Aujourd'hui, regardez, on dit ah, c'est un, un autre féticheur qui est venu nous dire que, que le RPG va revenir au pouvoir. Ah, c'est nous qui avons dit lorsque nous avons dit que nous allons retourner au pouvoir là, les gens ont dit que nous sommes fous. Toi-même, tu fais partie des personnes qui nous ont dit que nous sommes fous. Lorsque nous avons dit ça là, que nous allons reprendre le pouvoir, nous allons retourner, on dit non, vous êtes fous, vous êtes malades. Aujourd'hui là, ce n'est pas nous, hein. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes, les postes. On dit Alpha Condé va retourner au pouvoir. Euh, non, le RPG même, on, on va laisser. On dit ah, ah, le RPG risque de retourner au pouvoir. Le RPG. C'est ce qui se dit actuellement là, le RPG, c'est la peur là que vous avez. C'est la peur là que vous avez. La peur là. de fait que ce n'est pas nous au sein du RPG qui parle de ça. C'est vous, les autres qui parlent de ça. Le retour d'Alpha Condé. Ou bien le retour même du RPG au pouvoir. Et là, là, vous ne pouvez rien pour ça. Rien. C'est un parti organisé. Un parti organisé n'a pas besoin d'aller faire des sacrifices. Un parti qui a des bases, une base électorale n'a pas besoin. Nous avons longtemps chanté, nous avons dit que dans ce pays-là, il n'y a que trois partis qui ont une base électorale. Mais parmi les trois, les deux qui se partagent, les deux qui se partagent tout, c'est les deux partis politiques. Deux parties. Hein? Hein? Merci beaucoup, Fata. Hey, Fatou. Merci, cousine. Merci beaucoup, la soeur. Il n'y a que deux. Deux, hein. Le RPG et l'IFDG. Quand tu enlèves le RPG et l'IFDG dans la petite guinéenne, le reste, là, c'est chiffon. Prends le chiffon comme ça. là tu... C'est comme s'il n'y a rien. On enlève le RPG, on enlève l'IFDG. Quand tu viens, tu dis, ah, il y, y a quoi Il n'y a rien ici Bonne journée à toi. Merci beaucoup, frère hey, Alimou. Merci, Fatou Massa. Niki, Kobaka. Merci à tous. Très bien. Et une bonne journée à vous, bon week-end, bon dimanche à vous. Si vous n'avez rien à dire, vous la fermez. C'est tout. Fadiga ba, Voilà. Au la que le pros d'Alpha Core voulait faire couler le tabac, le ne veut pas faire couler tabac, laissez-nous tranquilles. Voilà. Laissez-nous tranquilles. Occupez-vous de votre parti politique. Moi, il y a Frère Lincoln qui l'a dit, grand Lincoln. Il a dit, quand Alpha Condé t'a dit de se rencontrer au kilomètre 36, là. il faut aller l'attendre au kilomètre 44 là-bas. C'est il vrai qu'il est déjà là-bas. Ça, c'est Alpha Condé. Il est déjà au kilomètre 44. Il faut aller l'attendre là-bas. Donc, portez-vous très bien. Je suis gâté ce matin-là encore. Merci, grand frère. Merci, frère. Fatou, merci beaucoup. Merci, Fatou. Alou. merci. Salutations à tout le monde. Respect à vous. Si tu as rien de, voilà un PDN. Qui connaît le siège du PDN Qu'on me montre le siège du PDN. Oui, mais le PDN? Montrez-moi la base électorale du PDN. Montrez-moi Kalou Koulibaly. Montrez-moi. Kalou. j'ai compris. Hein, j'ai vu ton message. J'ai vu Khalil, ton message. J'ai compris. Ok? J'ai vu ton message. Respect à toi, mon frère. Seulement si c'est Emmanuel de Maurice. Montrez-nous le siège. Montrez-nous montrez le siège de, du PDN. Montrez-nous la base électorale du PDN. Voilà, Kouma Yené, Mbemba Keta voilà, Oufay Mfa, m'en demande ça. Alpha B, Aloub PDN, la siège Rana, mon papa chéri, Kondé Junior enfa. Montrez-nous le, le ciel du PDN. Kouma Bana, on dit, voilà la, la base. Même Kourousa qui est chez toi, là, tu ne peux pas être maire de Kourousa. Kourousa, tu ne peux pas être maire de Kourousa. Qui te sais? C'est comme Ousmane Kaba, il ne peut pas être maire de Karfamoria. Il ne peut même pas gagner Karfamoria. Mouria. Eh, lui, Ousmane Kaba. Ah les dieux, tu, tu, tu, tu, RPG, tout tu, tu, RPG. Quand le cadre de RPG voulait lui faire du coup de couleur. Merci mon frère, Yu